Bonjour, je m'appelle Nastasia Vankovic, je suis en deuxième année de master de communication à l'ISCP à Paris et je suis en alternance chez Sanofi en tant que chargée de communication interne. J'ai choisi cette formation car j'ai toujours été intéressée par le domaine de la communication et j'ai donc préféré me diriger vers une formation professionnalisante plutôt que vers une formation théorique. J'ai choisi le modèle de l'alternance pour pouvoir allier euh, des connaissances pratiques et théoriques et pour pouvoir acquérir plus d'expérience professionnelle. J'ai choisi l'ISCPA car euh, durant euh, les portes ouvertes et surtout durant mon entretien avec Emmanuel Carré euh, pour l'intégration de l'école, j'ai eu un super bon feeling et je me suis dit que c'était l'école qui était faite pour moi. Au sein de mon alternance, je suis chargée de communication interne. Je suis donc responsable de la gestion du site intranet de mon équipe, ainsi que des réseaux sociaux et des créations graphiques. Mon conseil pour les futurs étudiants, investissez-vous bien en cours pour pouvoir choisir la bonne spécialité qui conviendra à votre projet professionnel.